deux événements qui apparemment n'ont pas de lien entre eux mais qui en réalité ont au moins un point commun et témoignent de ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle du point de vue de notre économie et de nos finances et de notre monnaie le premier de ces événements c'est l'explosion haussière de bitcoin depuis la fin de l'année dernière et également depuis le début de cette année qui a vu les cours de bitcoin multipliés par 4. Et le deuxième événement a certainement été moins médiatisé que celui concernant le bitcoin, le, puisque les médias s'entendent avec l'oligarchie dirigeante pour détourner l'attention du public des choses véritablement importantes. Et on nous parle beaucoup plus de la comptabilité macabre et manifestement exagérée des conséquences du Covid que d'événements moins spectaculaires mais dont les conséquences vont beaucoup plus impacter notre avenir. Et c'est le cas de ce, dixième, de ce deuxième événement, qui est en l'occurrence un appel signé par plus d'une centaine d'économistes pour demander l'annulation des dettes. Bonjour, c'est Pierre Momont content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, afin de ne manquer aucune des vidéos que je serai amené à produire sur ce sujet, et de manière plus générale sur ceux de la finance, de l'économie et du patrimoine, eh bien, c'est simple, il suffit de vous abonner, c'est-à-dire de passer la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran, qui fera apparaître la cloche, et il suffira donc de vous abonner. Aujourd'hui, je vous propose de rechercher avec moi quelles sont les causes communes à ces deux événements, c'est-à-dire l'augmentation du Bitcoin et le manifeste des 100 cent... économistes. Alors, commençons par le manifeste des économistes. D'abord, il faut observer qu'ils sont très nombreux, puisqu'une centaine d'économistes... C'est important. Et encore faut-il noter que ces économistes ne sont pas des amateurs, puisque on, on trouve, enfin je n'ai plus les, les noms en tête, mais enfin on trouve des, des personnes qui sont responsables de d'instituts de recherche, qui sont responsables de services très importants euh, en rapport avec avec l'État euh, du, du point de vue donc des études économiques. Et puis on trouve aussi des universitaires. Comme le fameux Thomas Piketty, qui a ouvert, enfin qui a, vous savez, qui a écrit il y a quelques années un livre euh, consacré au, au capitalisme de notre époque. Le fait, le fait que Piketty soit parmi les signataires révèle un aspect de, des motivations de ces économistes, mais ce n'est qu'un aspect. Alors, Piketty est clairement un homme de gauche, ce qui est son droit le, le, plus, le plus absolu. C'est un économiste de gauche. Le fait qu'on trouve dans cette considérable brochette d'économistes des gens de gauche en soi n'est pas spécialement notable et ce n'est pas vraiment là qu'est qu la nouveauté qu'est l'événement parce que quiconque s'intéresse à l'histoire et à l'économie sait très bien que historiquement la gauche que ce soit la gauche de gouvernement ou les intellectuels voire les économistes ont une tradition de dépenses importantes de dépenses excessives donc de déficit budgétaire donc de dette, et quand on arrive à un certain niveau de dette, eh bien la logique des, des, des événements, la, la logique des recherches de solutions peut mettre sur la table l'idée de ne pas payer les dettes. Ça s'est déjà produit. Euh, alors je ne veux pas caricaturer la gauche, mon propos n'est pas politique, mais c'est un fait, donc le fait que des gens de gauche euh, arrivent à proposer ce type de solution, c'est déjà produit. Par contre, sur les centres économistes, il est évident qu'ils ne sont pas tous de la même opinion politique, qu'ils n'ont pas tous le même logiciel euh, politique, et il y a donc parmi eux des gens de droite et des gens d'autre chose, pour lesquels euh, l'idée de résoudre des problèmes économiques, donc en l'occurrence des problèmes d'endettement, en effaçant les dettes, effaçant la dette, c'est donc... Euh, Clairement, effacer la dette, donc c'est un joli mot, effacer la dette. Mais ça veut dire tout simplement en plantant les créanciers. Hein, voilà. en, en disant créancier vous nous avez prêté merci beaucoup, maintenant vous avez faire que à neuf. Alors, c'est cela qui fait, qui fait réfléchir. Parce que le, le rôle d'un économiste, c'est de chercher des solutions à des problématiques économiques en respectant les, le cadre global de l'économie et de la finance, non pas par une sorte de, de dévotion religieuse envers ces, ces données-là, mais tout simplement parce que tout économiste sait que des coûts, quelque part euh, non, non prévus dans les règles du fonctionnement de l'économie et de la finance, que l'exercice de ces coûts va détraquer et risque de mettre à, à bas le système économique et financier. Euh, donc pour que des économistes en arrivent là, cela pose des questions vraiment très Que nous dit cette solution présentée par, par ces économistes Eh bien tout simplement que tout économiste qu'il soit, ils ne savent plus comment faire pour régler le, les, les problématiques nées de l'endettement de notre pays, de l'Union Européenne et puis d'autres, en particulier en l'intérieur particulier de l'Union Européenne. Ils ne savent plus comment faire pour régler ces problématiques sans sans que cela provoque des catastrophes. Alors, pour ça, il faut rappeler, pour comprendre comment les choses se posent, il faut, il faut en revenir à déjà plusieurs vidéos que j'ai faites sur ces sujets-là. Je vous rappelle quel est finalement le, le, le dilemme, euh, l'alternative plutôt terrible dans, dans laquelle se trouvent les économies, et nous nous trouvons tous, c'est que par rapport à la dette, soit nous décidons... Enfin, soit nous ne remboursons pas la dette, je ne parle pas de l'annuler, je parle simplement de laisser courir, de laisser courir la dette, euh, éventuellement avec des, euh, enfin des, des restructurations, etc. Autrement dit, on, on la roule, comme on dit dans le, dans le jargon de, des finances publiques, autrement dit, on, on emprunte, on emprunte de, de, nouvelles, de, de nouvelles sommes pour euh, rembourser les dettes qui arrivent à échéance, donc les dettes souscrites les années précédentes. Autrement dit, la dette n'est jamais remboursée. Par contre, les intérêts que l'on paie sur la dette, eux, sont toujours là. Euh, et la conséquence de cela, bien évidemment, c'est qu'il faut maintenir les taux d'intérêt à zéro. Autrement, euh, la, la masse des intérêts à payer serait telle qu'on on aurait, on aurait des, les, les faillites de nombreux États, à commencer par, par le nôtre, euh, qu'il va falloir également euh, continuer à émettre de la monnaie massivement par la Banque centrale parce que notamment, mais pas que, les banques commerciales ne peuvent pas fonctionner avec ce niveau d'intérêt, autrement dit, le, le maintien de la situation de dette, c'est-à-dire la pérennisation de la dette dans laquelle nous sommes, se, se termine par, à la fin, l'effondrement de la monnaie, ou du moins sa très forte dévalorisation, et une économie ne survit pas. À une très forte dévalorisation de sa monnaie donc après cela eh bien l'étape c'est l'effondrement de l'économie ça c'est la première option qui nous est proposée par la problématique actuelle après eh bien, la deuxième solution c'est celle qui, qui est euh, qui paraît la plus évidente à tout le monde euh, ça serait tout simplement de rembourser la dette et en tant que particulier nous savons tous que euh, la meilleure façon de se débarrasser d'une dette c'est de la rembourser c'est pas d'aller assassiner le créancier le problème c'est que le, le montant de, de la dette est tel que pour rembourser cette dette sans que ça mette l'économie par terre hein, et que ça ruine les épargnants et plus, plus, plus globalement l'ensemble de la, la population où, quand je dis ruiné, ça veut dire fortement appauvrir. Euh, il faudrait qu'il y ait de la croissance, c'est-à-dire qu'on rembourse la dette grâce aux rentrées d'argent supplémentaires qui nous viennent de la croissance. Euh, la croissance, on l'attend depuis, depuis très longtemps. Et en fait, on observe qu'au fil des décennies, euh, disons depuis 20 ans, tous les 10 ans, elle diminue. Et depuis à peu près 10 ans, on est dans une croissance réelle qui est pas très loin de zéro. Et cela dans de très nombreux pays d'Europe, pas, pas que le nôtre. Par conséquent, cette solution euh, n'est pas possible. n'est pas possible si, encore une fois, si on veut rembourser la dette et qu'on n'a pas la croissance, eh bien, on ruine la population. Alors, quel est le, quel est le, le bilan de cette explication C'est que, dans un cas comme dans l'autre, on va mettre l'économie par terre et appauvrir considérablement... la. Donc, à l'heure actuelle, nous en, nous en sommes là, et nous en sommes là depuis plusieurs années, mais chaque année qui passe rend le, la problématique encore plus aiguë et nous amène de plus en plus, de plus, en plus loin dans, dans, cette, dans cette impasse et nous, amène, nous écarte de plus en plus d'un solutionnement normal de cette affaire de dette. Alors les économistes en question en prennent acte et en prendre, en, en prendre acte dans leur cas, ça veut dire qu'ils prennent acte aussi de leur impuissance, de, du fait que les, les remèdes dont ils disposent pour remettre les choses en ordre, de point de vue économique et financier, ne sont plus à la hauteur de la situation, et, eh bien, euh, comme il faut bien trouver une issue, l'issue qu'ils proposent, encore une fois, qu'il s'agisse d'économistes de gauche ou d'économistes de, de droite, euh, c'est tout simplement d'annuler au moins certaines dettes. Alors évidemment, quand on prend un peu de recul par rapport à ça, c'est très inquiétant, puisque en gros, nous souffrons, notre économie souffre, notre économie, nos finances souffrent d'une maladie dont les médecins, les médecins patentés pour la soigner, les, les, les médecins à la fois officiels et réels pour la soigner, qui sont les économistes, ben quelque part déclare forfait jette l'éponge ben, je dis je ne vais pas entrer dans, dans le format de cette vidéo je ne peux pas entrer dans l'analyse technique qui qui montre les inconvénients euh, majeurs qu'il y a à effacer des dettes alors évidemment ce ne seraient pas les dettes contracté par l'État auprès des particuliers, puisque euh, ça serait vraiment, de la part d'économistes, dont certains sont de gauche, euh, donc plaider pour la spoliation des épargnants, c ça serait un peu fort. Non, les, les dettes qu'ils de, qu qu envisagent d'effacer, euh, c'est euh, la dette des États vis-à-vis -vis de, de la Banque Centrale Européenne, puisque la Banque Centrale Européenne a financé les États... En particulier depuis, depuis le Covid. Et, et à l'heure actuelle, la Banque Centrale Européenne détient une dette auprès des États qui représente des centaines ou plutôt des, des milliers de, de milliards à l'échelle de l'Union Européenne. Je dis simplement quel serait le résultat de cela. Le résultat de cela, ben, ça serait tout simplement de pérenniser l'augmentation de masse monétaire, qui a été, de, de, donc de la monnaie supplémentaire qui a été faite pour financer les États par la Banque Centrale Européenne et donc de pérenniser la dévaluation euh, significative de, de l'euro et donc l'appauvrissement de tous les citoyens de l'Union européenne. Alors même quand on n'est pas économiste, dès lors que l'on a eu vent de cette information, eh bien on comprend que ça ne peut pas bien se passer. Euh, parce que notre bon sens et notre expérience de la vie fait que nous savons qu'il n'y a rien de gratuit, il n'y a, a donc pas d'argent gratuit, euh, il, il n'est pas possible d'emprunter de l'argent euh, sans, sans devoir payer d'une manière ou d'une autre. Donc soit on rembourse, soit on fait défaut, mais si on fait défaut, eh bien, cela entonne les conséquences, notamment sur le système dont on va su, que l'on va subir puisqu'on est immergé dans le système particulier. Ben, cela dit, les particuliers n'ont pas attendu euh, les, les déclarations des centres économistes, pour s'inquiéter et chercher des, des voies de secours. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut interpréter l'envolée du Bitcoin. Alors je sais que j'ai fait une vidéo très récemment, il y a, a peut-être une semaine, pour expliquer que cet envolée du Bitcoin était essentiellement basé sur la spéculation. Je ne change rien à ce que, que j'ai dit là. Ce que j'ai dit, c'est que, d'ailleurs je l'ai dit il y, a, il y a une semaine ou deux quand j'ai fait la vidéo sur l'envolée le, du Bitcoin, c'est que le bitcoin est poussé par deux facteurs c'est d'une part la spéculation d'autre part euh, le fait que de plus en plus de personnes le prennent pour une valeur refuge il est clair que dans l'explosion du bitcoin même si l'aspect spéculation euh, conjoncturel, hein, l'engouement l'espèce d'effet de mode a pesé il y a quand même un mouvement de fond qui est que de plus en plus de, de citoyens et en particulier dans les jeunes générations donc branchés, geeks et compagnie se dirige vers le bitcoin euh, parmi d'autres solutions, y compris parmi une alternative qui serait, qui serait, qui serait l'or. Et on peut penser que le, la stagnation de l'or depuis plusieurs mois, alors que maintenant depuis deux mois le bitcoin s'envole fortement, et quelque part le, le reflet d'une préférence d'une des des, partie des épargnants euh, en faveur de bitcoin au détriment de l'or. C'est-à-dire que bitcoin, euh, le bitcoin évolue sous une menace permanente qui est celle de son interdiction par les autorités étatiques et monétaires pour cause de concurrence excessive euh, eh bien, aux monnaies officielles, aux monnaies à court, à court légal. Et il n'est pas du tout impossible que le bitcoin finisse dans un feu d'artifice. Euh, D'ailleurs, un membre de la BRI dont je n'ai plus le nom en tête, dont la BRI c'est la Banque des règlements internationaux, qu'on appelle la, la Banque centrale des banques centrales, très récemment a expliqué que la valeur future de bitcoin serait certainement zéro, ce qui est une façon de dire que nous, les gardiens des institutions monétaires, on ne laissera pas prospérer des monnaies indépendantes. Alors la conclusion de, de cette vidéo, le, le message que, que je veux faire passer à, à l'occasion de ces événements que j'ai pointés, c'est que nous nous enfonçons dans la crise. La France, l'Union Européenne, les états unis et une bonne partie du monde s'enfoncent dans la crise et que ces événements assez extraordinaires auxquels on assiste puisque le, la, la multiplication par quatre du cours du Bitcoin en, en quelques semaines, euh, ça a un sens le, le fait qu'une masse d'économistes, encore une fois de tous bords, euh, se tout d'un coup à, à, à, porter le, à placer leur espoir dans un, un non-remboursement des dettes, ce qui est objectivement délirant pour des économistes, ça aussi ça a un sens. Quelque part, nous sommes collectivement en train de perdre nos repères et on se raccroche à des choses de circonstances de circonstance, en fait pas très crédibles. Par conséquent, la question de comment protéger notre patrimoine euh, à travers les temps difficiles, c'est-à-dire encore plus difficiles, dans lesquels nous entrons, est tout à fait incontournable. Enfin, fait, si on ne veut pas en tenir compte, on ne pourra pas échapper à, à, aux conséquences de notre volonté de ne pas voir, de ne pas voir les, les problèmes. Euh, le bitcoin n'est heureusement pas la seule solution. Il y a des solutions beaucoup plus crédibles, beaucoup plus pérennes, parmi lesquelles parmi l'or. Lesquelles parmi lesquels d'autres choses, dont je vous ai parlé aux uns en, en coaching euh, pour lesquelles j'ai également euh, sorti émis mis des, des, des, des rapports sur PDF euh, totalement, totalement offerts. Je vous, en ce qui concerne l'or, je voudrais vous signaler que je vais prochainement, dans les jours qui viennent, mettre en ligne la deuxième version de ma formation sur l'or, c'est-à-dire une version encore plus tournée que la précédente sur comment investir dans l'or avec toutes les garanties que notre or soit disponible quand on en a besoin. Ça ne parlera pas que de ça, mais les développements nouveaux seront axés sur cette problématique qui est au fond la, la plus importante de toutes. Vous trouvez le lien en description sous la vidéo, donc en cliquant sur le plus PLUS majuscule. Et vous trouverez également, comme d'habitude, le lien qui vous présente le service de coaching patrimonial, c'est-à-dire les entretiens que nous pouvons avoir pour solutionner ensemble vos problématiques de protection du patrimoine. Cette vidéo est terminée, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est essentiel pour la, la notoriété de la chaîne. Dites-moi quel est votre avis, quelle est votre analyse personnelle sur la signification des deux événements qui sont l'objet de cette vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.